Accepterait dans le silence pour mon Dieu instruire. Et pas y a aucun serviteur, mon Dieu, que mon Dieu prenne par avec eux pour ne pas passer son temps de formation avec eux. Ça fait, mon Dieu, pendant exemple, qu'on le Il faut passer son temps, il faut que Dieu finisse de briger Parce que le, le Christ, c'est comme de l'or. L'or avant, elle a brillé. Il prend un pile coup de maton. Avant, elle a brillé. il passait dans du feu. En plus, il faut moyen avoir. Nous voulons paraître. Nous voulons exposer nous. Nous voulons mourir nous. Nouer nous. Mais maintenant, le plus important, c'est accepter de demeurer dans le silence, dans la consécration. Dans le Psaume 126, verset 5-6, qui ça le dit Le Psaume 126, verset 5-6, il dit, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Qu il y a des niveaux de consécration, mon Dieu aller à la où bon Dieu veut abattre. Des fois, il est obligé de crier, oui. Est obligé d'accepter, verser des larmes, oui. Et Phelps. Là, on t'a interrogé Phelps. Vous qu'on ça Phelps comme réponse? Non seulement Phelps est un entraînement quotidien. 5 heures par jour. Sur 6 jours de la semaine. Monsieur Béni, non? Est-ce que vous avez répondu à ça? Est-ce que nous là, madame, s'il vous plaît? Est-ce que nous là? Phelps te compte entraîner 5 heures par jour. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On te dit peut-être dimanche là-bas, Je est tiré 6 jours sur 7, l'ap entraîner 5 heures par jour. Est-ce que a compris un cheminement? Est-ce qu'on a compris un cheminement? Nous disons que la consécration, c'est le prix à payer pour aller dans nos dimension Donc, si vous allez dans la dimension avec Dieu, il faut accéder de payer le prix. Et nous prenons l'exemple de Phelps, un nageur américain qui a gagné 8 médailles en 2008. Et là, il a gagné 8 médailles. Là, il y a questionné, il a dit que, il a entraîné 5 heures. 6 jours ou 7 ça veut dire lundi il a entraîné 5 heures mardi il a entraîné 5 heures mercredi il a entraîné 5 heures jeudi 5 heures ainsi de suite et pourquoi ça fait le dit fait le di, ne pas faire l'autre bagaille fait le il ne pas faire l'autre bagaille dormi Manger, nager <laughs> pas Fait pas faire l'autre bagaille. Dormir, manger, nager Quel prix? Est-ce que l'a dit ça comprendre? Est-ce est que l'a dit ça saisit, ça n'a dit là? Pour la patronnée 6 jours sur 7 5 jours 5 heures par jour les tout ça fait seulement c'est dormir manger nager quelle consécration ça veut dire les livrer à la net les devrent tout le temps à nager là Le moment la regarder ça, c'est comme si on l'impression que les qui osent autour de Phelps, ils carré au moment ou même ils tout tous nos poissons, à force de nager, ils tout tous nos poissons. Ou pas qu'on ait le moment de consécration à Dieu, comme on va pour des moqueries. Bon, oui. on dit, eu de dit bravo pour lui la moquerie, toujours joyeux toujours joyeux. Gon gon dimension de consécration. Wa wa chercher nan même bon Dieu, wa chercher la caille bon Dieu. Wa jeune démocrie oui. Gen jeune fille ou même c'est madame Jésus oui. Pour pour mener une vie de consécration, faut accepter tout bagaille ça oui. Yo ka tout madame Jésus. Tout du nom d'ange. Je ne a pas, mais c'est au capranger pays. Mais il faut prendre pour tout bagaille, ça oui, pour mener en fin de consécration. C'est sûr, fais envie de faire l'autre bagaille fais envie de distraire tout le monde. Mais il est obligé de demeurer. Parce qu'il a un objectif. Il a un but. Réte dans la consécration. Le bon Dieu finit de sauver Ou, ou pas arrêter là, non? L'église. Le bon Dieu finit de sauver Ou ou ne pouvez pas arrêter comme ça, là, non? Il so, faut que vous ayez une nécessité pour consacrer la vie ou à Dieu. Eh? Est-ce qu'on matin pour payer prière Est-ce qu'on prêt pour payer prière Pour nous pria, prière à Dieu, Vous payer prière, grand grand prière, nous payer prière, Non payer la prière, nous prière, Ça passe pour moi, mais un peu de fois. Nous voulons, bon Dieu, utiliser nous. Mais nous ne pouvons souffrir. où nous avons souffrance nous ne d'accord pas prendre souffrance là. -là. Est-ce que vous prenez matin pour payer prière? Parce que pour qu'on ça, bon Dieu, vous avez payer prière pour nous? C'est pour te justifier ou? Il payait pria. Mais pour consacrer ou, c'est où qu'a payer pria. En plus il faut quand qu'a bon Dieu utiliser un servante. Utilisons serviteur. On dit waouh, on t'a rien mais Dieu utilise même nos niveau comme ça. exemple nous qu'on dit ça là? exemple nous qu'on dit ça là? En plus de temps, on dit, mais moi, utiliser utilisé nos niveaux, nos dimensions pareilles. Mais on ne sais qui prie le pays, non Je ne sais qui prie le pays. Et moi-même, pour me camper là, je camper là à la réponse un prix qui payait. Je me camper là par la réponse un prix qui payait. Pasteur Chardin a payé un prix. C'est ça que je suis là. Je ne reconnais pas ce chalde. Il ne reconnaît pas moi. C'est que nous avons regardé l'autre. Est-ce que nous voulons payer prix Ou qu'à nos classes, ou est-ce que nous avons fait premier dans la classe Ou t'as envie de faire premier, toi mais est-ce qu'on accepte de payer prière? Est-ce que ce qu n'est pas un boulot de jouer? Est-ce qu'on pas en distraction? Est-ce qu'on a un livre dans la main? Et là, on parlé de consécration. Nous sommes fait une différence pour vous entre justification, sanctification et consécration. Justification, nous dit que c'est ça bon Dieu fait pour nous. Sanctification, c'est ça bon Dieu fait dans nous. Consécration, c'est ça que Dieu est capable de faire avec nous. Et le sujet, c'est la puissance de la consécration. le a parlé de consécration, nous parler de, d'une part, nous qu'à parler de la consécration du pas vie. la consécration du lieu saint, la consécration du lieu très saint. Si nous avons l'image du tabernacle, pour nous parler de la consécration. Le tabernacle que bon Dieu a passé l'ordre avec Moïse pour te construire, il t'a gagné trois grands compartiments. Il t'a gagné trois grands compartiments c'était le parvis, le lieu saint. Et le lieu très saint nous te de prend image tabernacle pour nous parler de la consécration du parvis la consécration du lieu saint la consécration du lieu très saint trois niveaux de consécration la consécration du parvis office c'est la coupe en plein côté tout le monde capable c'est la consécration de la foule la consécration du parfis c'est la consécration de la foule consécration par rapport à la foule donc tout le monde qui a consacré un temps il l'église tout le monde qui a consacré un temps dimanche matin il y pour la messe c'est une daisy, ils se ça. Mais pendant le film, frapper la mi-temps, nous, avons l'a frappé mélan là, l'a il si l'a bouzillé encore. encore. gens qui n'a un niveau de consécration par via, moun ça c'est par rapport à foule là consacrée. Même s'il tient dans la rue, de type de comportement Mais quand la ville l'église là, il conforme ça c'est le monde qui a un niveau consécration par vie. Mais deuxième niveau, c'est la consécration du lieu saint. Dans le lieu très saint, le sacrificateur est rentré dans le lieu saint. Autrement dit, la consécration du lieu saint, c'est la consécration ministérielle. Ça t'a veut dire qui ça? Ou pas qu'on a des gens qui consacrent la ville, c'est parce qu'ils ont une tâche la faire. Des gens qui consacrent la ville, c'est parce que la ville prend cette scène. Des gens qui consacrent la ville parce que la ville est dirigée. Les gens ministère, la ville est exercée, dans tel temps donné, ils consacrer pour ça. C'est la consécration du lieu saint. Qu'en est-il du lieu très saint? Le lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur qui a pénétré le lieu très saint. Et c'est le souverain sacrificateur seul avec Dieu. Dieu Béni nous. C'est le souverain sacrificateur seul avec Dieu dans le lieu très saint. Donc, c'est niveau de consécration, ça a pour gagner. Niveau de consécration par rapport à Dieu. Pas niveau de consécration par rapport à mon bagaille, je faire seulement. Parce que je dois faire service pour mon Dieu, je ne peux pas servir mon Dieu. Bon Dieu, béni nous. Je dois faire service pour Dieu, mais je ne peux pas servir Dieu. est que vous avez dit ça? Je dois faire service pour Bon Dieu, mais je ne peux pas servir mon Dieu. Donc, niveau de consécration pour mon Dieu, je ne peux Dieu. C'est le niveau de consécration du lieu très saint. Côté que même si je suis là, foule, je me consacre à Dieu. Même si je suis un foule, je me consacre à Dieu. Je me consacre à Dieu parce qu'il est Dieu. Ça, c'est le niveau de consécration du lieu très saint. Même le tabernacle physique, il y a trois compartiments. Nous-mêmes, qui c'est le tabernacle ambulant, nous avons trois compartiments. que nous sommes maintenant le temple de Dieu. Bon Dieu, pas demeurer dans un temple qui fait à main d'hommes, mais il demeure côté, il demeure dans nos cœurs. Sinon, le livre si l'exode nous, les Lévitiques, nous avons une description de tabernacle. Si vous allez dans l'exode chapitre 25 jusqu'à Exode 40, il n'y a pas de tabernacle là. Non seulement il n'y a pas de différents compartiments, mais il y a pas de différents meubles qui existaient à l'intérieur du tabernacle. Et l'étude du tabernacle, c'est une étude qui est très riche. Et il y a un peu typologie là-dedans. L'étude du tabernacle est une étude qui est très riche. Et il y a un peu typologie en dedans. Donc, nous disons que même Jean gens, tabernak, qui était dressés dans l'ancien temps, était étaient combien de compartiments? Trois compartiments. Nous, même l'homme qui sait le tabernacle ambulant, de Dieu, nous avons de compartiments aussi Nous avons trois compartiments Même si nous avons parlé de tabernacle Qui est fait à main d'homme Qui est le parvis, le lieu saint, le lieu très saint Nous, même en tant que l'homme qui est tabernacle ambulant Nous avons trois compartiments aussi Nous avons le corps, nous gagnons l'âme, nous gagnons l'esprit De même qu'il y a la consécration du parvis La consécration du lieu saint La consécration du lieu très saint Il y a également la consécration du corps la consécration de l'âme et la consécration de l'esprit. Est-ce que nous, là, s'il vous plaît La consécration du corps, la consécration de l'âme, la consécration de l'esprit. Le corps... C'est la matière. C'est la partie visible. La partie palpable. Et le en grec, là, qui c'est soma. C'est mon grec, ça qui traduit corps. Soma. De nos jours, il y a un courant qui apprend que le corps pas important. Il y a un courant qui apprenait que le corps pas important nous avons fait ça nous voulons avec quoi? C'est en dedans, bon Dieu qu'on est. Nous va ça? Nous va fait ça? nous parler avec moi. Nous va fait de Nous ça? fait ça dit c'est que y a besoin. Quoi balade? Des bouts prendre soin quoi? Prendre soin ça mais tout ça me veut sous quoi? Bon Dieu va bon bon bah, intéresser à bah, et quoi? Et ça, la Bible a dit? Oui. Marronne, si vous avez l'autre Bible qui dit ça, mais la Bible m'a dit ça, m'a dit ça. Je dis quoi? C'est bah, important. Mais la Bible ça, la parole de Dieu, montre nous que nous devons consacrer le corps nous, à Dieu. Pas Dieu est esprit. Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, Dieu a besoin de corps pour qu'il puisse se manifester. Je pense que ça va comprendre? Dieu est esprit. Son esprit n'est pas un chêne, un zo. Puisque Dieu est esprit, il a besoin d'un corps pour se manifester.